Hello, salut tout le monde, on se retrouve pour le tout premier vlog de Flashing LED Donc euh, nos vlogs seront postés essentiellement sur notre page Youtube Donc si tu veux suivre toutes nos aventures, nos galères et surtout les backstage de nos tournages avec Kaka Raib N'hésite pas à suivre nos vlogs, allez c'est parti Soir, nous découvrons ensemble du coup la mise en lumière de ce chantier avec un ciel étoilé dans la chambre enfant et des spots RGB W qui changent de couleur. Cosy et avec la chambre parentale avec de super suspensions en osier et une super applique alors c'est pas de l'osier mais c'est plutôt un tissu donc vous pouvez choisir effectivement chaque, euh, chaque effet de votre, de votre applique. Donc euh, le, la couleur de, du tissu il peut être noir, vert, rouge, enfin c'est vous qui choisissez et elle fait un magnifique effet sur le mur. Un bandeau lumineux derrière la télévision. Donc, ça veut dire que vous pouvez éteindre la lumière de la chambre et avoir uniquement la télé allumée. C'est super, c'est bien pensé. Du coup, nous avons également la salle de bain parentale avec un miroir lumineux noir assorti à tout ce qui est robinetterie douche etc mais également des spots par ici nous avons du coup la salle de bain enfant avec un miroir lumineux également et des spots. Voilà, oh wow, tactile mais aussi anti-buée. Je vais pas vous mentir, je serais restée assise à terre à regarder ça. Bon, allez, coucher sur le lit quand même. À regarder ce ciel étoilé là pour m'endormir c'est magnifique je ne sais pas si le rendu sera pareil à la caméra mais je peux vous assurer que c'est vraiment magnifique Voilà, ce sera tout pour cette semaine pour les vlogs de Flashing Net. N'hésitez pas à visionner les vidéos de Kai Caraïbe sur Télé Martinique. Et on se retrouve très prochainement pour de nouvelles aventures, de nouveaux éclairages. Allez, à très vite